Salut les gens, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour avoir les Dragon Ball Parce qu'il y a plein d'endroits où ils sont cachés sur la planète Et euh, bah, des fois les tutos ils sont pas consistants Des fois ils disent des trucs c'est pas vrai Des fois ils montrent des endroits et c'est pas vrai euh, Des fois ils ont tort euh, Voilà, bah, du coup moi, euh, moi ça me fait un peu chier Et en tant que grand expert qui n'est pas niveau max Je vais vous montrer où elles sont Absolument toutes les positions on n'en raterait aucune vous permettez deux secondes D'abord je vais flexer Voilà alors la première, la première localisation c'est juste ici voilà. Ensuite la deuxième elle est par là La troisième par là-haut La quatrième tout là-bas La cinquième vous voyez la grande arche c'est derrière Sixième c'est là-bas euh, Septième c'est là-bas mais un peu plus devant euh, la huitième c'est par là, et la neuvième c'est dans la cascade là-bas. Voilà, euh, le tuto est terminé, j'espère que ça vous...